Dans le vide et je me regarde dans le miroir En disant que j'ai une vie de merde Tous les jours je me lève le jour et je me couche Tout le monde s'inquiète pour moi Alors je leur dis que tout va bien Alors que c'est exact inverse Il ne fait que de penser que personne n'aime C'est au lycée, il faut que je porte une sorte Une pour faire genre tout va bien We'll